Magnifique. Ça souffle, hein Bon, bon, bon, bon, bon, bon, Là, ciel en un quart là Là les nuages sont partis là-bas, sont partis. Donc, je dis pas de conneries. Bah, vous hein. Il y a un double arc-en-ciel, hein, si on voit bien, je ne sais pas si la, la caméra le voit. Wow, waouh, wow, wow, ça ah, Ouais, en un quart d'heure, c'est parti d'abord. A l'est, vers la mer, ah, le ciel est tout bleu maintenant. Il a plu, hein. il a plu avant. J'avais un appui. Wow, allez, je rentre.